je vous invite à nous contacter sans frais pour que nous puissions vous aider à faire votre choix. Ensuite, choisissez votre forfait et passez à l'étape suivante qui est la préautorisation de paiement. Vous ne serez pas débité de cette somme, sauf si l'autre partie accepte la médiation. Si la partie refuse, vous ne serez pas débité. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo sur le choix de la date des médiations. Merci à tous, à bientôt